Salut les youtubeurs, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Unboxing alors ne quittez pas, on va voir cela tout de suite. Alors nous revoilà pour la suite, pour cette nouvelle vidéo je vous présente comme promis un Smartphone que j'ai acheté personnellement depuis le site Gearbest. A titre d'information, ceci n'est pas un placement de produit. Mais avant toute chose, je remercie tous ceux qui suivent ma chaîne et cela me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté Geek tech, je vous invite à me rejoindre en t'abonnant à ma chaîne pour être averti de toutes les dernières vidéos publiées surtout si vous activez la fameuse cloche. Alors le smartphone comme vous le remarquez est de la marque Xiaomi. Je vous présente le Xiaomi Redmi Note 4 avec une capacité de stockage de 32 Go et 3 Go de RAM. J'ai pris la version globale pour éviter tout risque de compatibilité avec les réseaux GSM où j'habite. Alors la boîte vue de l'extérieur, je trouve le packaging plutôt simple et très beau en couleur blanche. A l'arrière de la boîte se trouvent les caractéristiques du smartphone Xiaomi Redmi Note 4 avec l'emplacement de deux cartes SIM compatibles 4G, 3G etc. Le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 625 à un Octa-Core qui s'impose comme le meilleur des processeurs multi-cœurs actuellement sur le marché grâce à ses performances exceptionnelles, puissance, rapidité, fluidité, gestion du multitâche. Sachez une seconde version de Xiaomi dotée d'un processeur Mediatek Helio X20 à 10 cœurs et d'un GPU Mali T820 qui est disponible mais je déconseille car le Mediatek Helio X20 a une tendance de surchauffe. On continue. Un écran Full HD de 5,5 pouces une caméra de 13 mégapixels et 5 mégapixels pour celle de devant, personnellement je trouve les prises d'image très belles avec ce smartphone, je vous mettrai à la fin quelques prises, il est équipé également d'un système d'empreinte digitale, d'une batterie entre 4000 et 4100 mAh, et au final le fameux système MIUI basé sur Android. On commence par retirer le film d'emballage, A présent, on voit mieux le chiffre 4 sur le haut de la boîte, plutôt esthétique. A l'intérieur de la boîte, la première chose qui se présente est le smartphone équipé d'une dalle IPS avec une résolution en Full HD de 1080p la première prise en main est très agréable malgré son poids de 175 grammes. De dessous on trouve le port Micro USB 2.0 pour recharger le Smartphone. D'un côté on a le son et de l'autre on a le microphone pour parler. A l'arrière on trouve l'emplacement pour l'empreinte digitale ainsi que l'APN de 13 mégapixels avec le flash LED Dualtone qui permet d'améliorer les clichés de nuit. Sur la tranche supérieure on trouve un port jack 3.5 et un port IR. Sur le côté gauche on retrouve un tiroir sim micro SD pour une micro sim plus une nano sim ou une micro sim plus une micro SD. Et sur le côté droit le positionnement des boutons power et volume plus et moins mis à part le smartphone on trouve dans la boîte Un dépliant avec des indications en anglais et chinois, que je n'ai pas lu. Un second dépliant avec le schéma du smartphone et un remerciement d'avoir acheté leur produit, qui est également en anglais comme vous le voyez. On a un chargeur avec une recharge à 5V à 2A, malheureusement ce n'est pas un quick charge. un câble USB-Micro USB, USB 2.0 et un trombone pour ouvrir le tiroir pour la carte SIM. Bon, j'espérais trouver autre chose mais ce n'est pas gagné. Alors, on allume le smartphone. Personnellement, je trouve que le démarrage du Xiaomi Redmi Note 4 est un peu lent comparé aux autres smartphones. N'hésitez pas de laisser votre avis sur le commentaire. Le Mi88 se présente directement. En choisit la langue, vous remarquez que plusieurs choix s'offrent à vous. La même chose pour le pays, puisque le Xiaomi Redmi Note 4 est équipé d'un ROM international. Pour le clavier, le Mi 8 intègre directement l'application SwiftKey, pour l'instant je reste sur le clavier Google. Comme tout système, il faut accepter les conditions d'utilisation que je vous recommande de lire. On va ignorer la suite puisque je n'ai pas encore configuré. Et nous voilà à l'étape finale, c'est de choisir le thème à utiliser. Je trouve que les thèmes que Xiaomi propose sont plutôt simples et ne donnent pas trop envie de les choisir. Heureusement dans son système il propose des thèmes différents dès que vous êtes connecté. Et voilà nous sommes à la fin de la configuration, on va pouvoir explorer un peu ce nouveau smartphone De base, je l'ai reçu avec un Android 6.0 Marshmallow mais après mise à jour, le Xiaomi Redmi Note 4 est bien passé à l'Android 7 Newgate. Le système prend 8Go de stockage, ce qui nous laisse 23Go à utiliser. Et les 3Go de RAM sont bien présentes. Côté appareil photo, on trouve les fameux 13 mégapixels. Le résultat n'est pas mauvais après quelques tests. Le flash LED tone permet d'améliorer les clichés de nuit que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Conclusion après avoir testé le Xiaomi Redmi Note 4, un smartphone très simple à utiliser, le Mi 8 me fait surtout penser à l'iOS de chez iPhone, également je trouve que l'autonomie avec les 4100mAh permet d'utiliser le téléphone au moins pour deux jours sans aucun problème, L'empreinte digitale est très réactive et ne bloque pas. Côté appareil photo, on reste sur un smartphone donc il ne faut pas s'attendre à des images équivalents à des appareils photo pro, mais au moins la qualité reste en Full HD à 1080p. Et voilà tout pour cette vidéo unboxing du Xiaomi Redmi Note 4 que je partage avec vous, n'hésitez pas de poser vos questions sur le commentaire pour ceux qui souhaitent en acheter, si je n'ai pas abordé certains points, je serai ravi de vous répondre. Sur ce je vous laisse avec ces quelques images et un petit extrait de vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez vous bien